section musique, est-ce qu'on vous attend pour la réunion Comme tous les lundis. C'est un personnage, qui Non mais comme ça on fait un point parce que là je pense que la section archi ont un peu, carrément avancé sur les dimensions, comme ça on veut réfléchir un peu à comment vous mettre en Comme on a eu beaucoup de problèmes avec la culture d'algues donc là on arrive à avoir des algues bioluminescentes et on a eu des, des, des petits problèmes de, de, de culture au début donc on s'est dit qu'il valait mieux tout de suite ouvrir hein, en disant voilà ce tunnel noir c'est pas dédié uniquement à la bioluminescence mais à la luminescence en, en sens large et comme ça aussi on fait une part belle à l'ensemble des projets qui, qui ont lieu ici à Artilac. une petite ouais. question euh, j'aurais besoin de savoir par rapport à cette mise en cette mise en lumière euh, quel est le volume que va représenter comment représenter ces bactéries ces algues ces champignons euh, quel flux lumineux j'ai besoin vraiment de enfin, j'aurais besoin de savoir avec quoi ça ressemble est ce que c'est petit comme ça est ce que c'est vraiment donc plus une ambiance donc musique concrète donc, euh, fait du coup euh, beaucoup plus ambiance. Là, on est vraiment dans l'organique au sens pur, c'est de la musique en termes d'organisme vivant, autonome, bien que ce soit un compositeur qui n'aime en forme. Mais voilà. Donc ça, c'est vraiment l'esthétique de cette musique, c'est ça. toute façon, j'adore. J'adore. ça génère une ambiance, euh... sachant que. Il y a plusieurs moments. Oui, C'est création. C'est moi qui les fait. Oui, oui, bien sûr. C'est une création. Oui, oui, j'ai les droits. J'ai même doublement les droits. Cool. Donc ça, sachant que donc là, dans celle-là, il plus, y plusieurs portes qui s'ouvrent. Donc là, par exemple, on va arriver dans une autre salle, on va dire. Ouais, donc on pourrait vraiment jouer sur la mise en mais des... ça ça demande moins la chose. Ouais. <rire> bah, Juste pour vous montrer donc, ce qu'on a à l'heure actuelle en culture ici au BioFab Lab. Donc ce sont ces algues là sur, le, sur la vidéo donc, sur le site. Bon, okay. Je pense qu'on peut arriver à plus d'un litre euh, dans le ventre. Ça c'est bien plus rapide. Ça, plus aller, ça se mitpille. La Oui, n'est ouais. ouais. pas du tout la même avec les bactéries qu'avec les, les algues. Avec les algues c'est beaucoup plus intense qu'avec les bactéries. Donc on aura peut-être. Tu, tu me dis si je me trompe mais on aura peut-être moins d'algues. Donc voilà. Donc euh, la, la lumière, euh, la lumière des bactéries, elle est moins intense, mais on en aura plus. Voilà. C'est ma bioluminescence, hein. ouais. telle que je la vois dans mes rêves. Voilà. Donc, donc l'idée, c'est que vous me disiez non c'est plus gros que ça, c est, c est, ça ne ressemble pas du tout à ça. Et l'idée c'est de, bah, de faire à travers des, des, des miroirs parallèles, puis faire un petit peu, de rendre la chose un peu plus spectaculaire. Voilà. En soi elle est spectaculaire, on ne peut pas dévaloriser la bioluminescence Mais c'est pas nous, ce <rire> sont les organismes. <rire> je, je ne veux que personne. <rire>